Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors aujourd'hui les amis, je reviens vers vous avec le Cash Forex Group, cette opportunité formidable. Mais avant de continuer, je voudrais inviter tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube. Alors si tu me découvres à partir de cette vidéo, je t'invite à t'abonner tout simplement, et cliquer sur la cloche de notification. Pour ne pas louper mes futures vidéos, surtout n'oublie pas de liker et de partager. Alors, c'est quoi Cash Forest Group J'ai lui a fait déjà sa présentation dans une de mes vidéos. Cash Forest Group, tout d'abord, c'est une école de trading. D'accord C'est une école de trading donc euh, qui a des locaux physiques. C'est toute, toute une université, en réalité. C'est une université de trading. Voilà, où les gens s'inscrivent comme ils partent il part à l'école alors euh, il y a déjà un peu plus d'un an déjà que Cash for a ouvert un volet investment donc un volet d'investissement qui permet de gagner euh, en moyenne 5 à 15 par semaine généralement les taux les vrais taux parce que sachez que c'est des traders professionnels qui trade pour vous donc c'est en moyenne 5 à 7 la semaine euh, que vous avez vos gains, donc de lundi à vendredi, les paiements, et on vous paye le samedi. Chaque samedi, vous recevez des mails de votre paiement. Voilà. Donc c'est une opportunité assez formidable. Je sais que beaucoup sont dans la part du gain euh, rapide, mais je vous dis, c'est bien d'investir sur des plateformes qui vous payent rapidement aussi, mais c'est mieux de miser gros sur des plateformes qui vous payent à coup sûr, c'est-à-dire des plateformes stables, des entreprises stables qui existent réellement. On sait dans quoi ils font. Voilà. Donc, mais euh, je dis quoi, Cash Forest Group. <rire> Cash Forest Group a plusieurs avantages. Ah oui, plusieurs avantages. Déjà, c'est un euh, je vous quoi? C'est une plateforme à long terme. Ça signifie que si vous gagnez un coup sur un 5% la semaine, je dis bien au minimum au bas mot parce que c'est souvent plus que ça. Au bas mot, vous avez 5% de lundi à vendredi. Chaque semaine. Est-ce que c'est négligeable pour de la fiabilité Il y a beaucoup de sites qui ont déjà fermé. TimeX, euh, <rire> ouais, c'est bien quoi TimeX. Il y a beaucoup de sites qui ont déjà fermé. Euh, Cash groupe Group, il est toujours là. Déjà aussi, sachez que quand vous prenez un pack dans Cash groupe Group. Vous avez un volet formation qui vous est offert. Ça signifie quoi? Une partie, les 30% de votre investissement vont dans l'académie, donc vont pour la formation. Et les 70% vont pour euh, euh, le trading, donc pour l'investissement. OK, donc, euh, comme je disais, vous avez le volet euh, académie. Déjà, euh, je pense que l'interface... Excusez-moi. Je pense que l'interface se voit parce que, aussi, euh, Forest Group n'aime pas euh, la diffusion de son back-office. Donc, généralement, pour des présentations, c'est limite à l'essentiel. Ça, je l'avais omis déjà. Maintenant, votre lien de parrainage, il est tout en haut, là. Hein? Euh, votre lien de parrainage. Et sachez que pour euh, adhérer à Forest Group, il faut obligatoirement passer un fiole donc par un par un, excusez moi et l'avantage c'est que c'est le plan marketing de cash forest group est tellement mondial et tellement euh, je sais quoi formidable pour tous les leaders donc pour tous ceux qui sont pas pour le partage voilà un autre avantage de cash forest group les amis un autre avantage de cash forest group c'est que cash forest group te donne la possibilité de copier les traits des professionnels, les traits des experts, c'est-à-dire les traits de ceux qui traitent pour toi. Donc, en même temps, tu as mis un capital pour qu'on traite pour toi, en même temps, tu trades, c'est-à-dire quoi, on envoie des signaux et tu copies juste les signaux là, tu pas juste appliquer, pas, pas, copier, coller, copier, coller, tu appliques seulement et tu te fais du beurre, tu te fais du riz. Donc, et voilà, de plus euh, grand avantage avantage cash reste groupe, voilà donc je vous encourage c'est bien d'investir sur des business on ne sait pas quand ça fait on ne même pas réel ce qu'ils font mais c'est aussi très bien de mettre son argent où on est sûr que on en a au moins pour cinq années donc voilà 5% c'est pas rien 1% par jour c'est pas rien donc voilà comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait des gains j'ai déjà fait des gains euh, J'ai déjà gagné au total euh, 4 405 dollars. Donc, qu'est-ce que euh, cash Rewards Group te propose? cash Rewards Group te propose un contrat de 200%, c'est-à-dire le double de ton investissement. Maintenant, sur quelle période? Il ne donne pas la période, mais avec mon expérience, je pourrais dire un maximum de 8 mois. 8 mois même, c'est beaucoup. Et l'avantage encore avec cash Rewards Group, c'est que lorsque vous parrainez, vous pouvez exploser les, les 200%. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 300, 400, 500% même de, vos, de votre investissement. Et pourquoi Parce que, comme vous pouvez le voir là, les bonus ne sont pas cumulatifs. Ça signifie quoi Je vais prendre un exemple avec Pétrompé. Pétrompe, les bonus sont cumulatifs. Donc, quand vous avez les bonus du binaire, les bonus de parrainage, tout ça rentre dans vos 300%. Alors qu'avec CashRest Group, les amis, votre 200% n'a rien à voir avec le bonus de parrainage. N'a rien à voir avec les bonus de la matrice, n'a rien à voir avec vos, vos gains en réalité. Donc, c'est ça qui fait sa particularité. Du coup, vous pouvez vous retrouver à gagner 500, 800, 1000% juste avec votre investissement. Donc, c'est ça qui est formidable. Donc, je vais vous encourager, les amis, à regarder cette opportunité de prêt. Voilà. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai investi 5000 dollars ici. C'est pour dire que j'investis gros quand je sens que c'est du fiable. Parce que quand vous suivez les conférences de Cash Forest Group, vous voyez les locaux, vous avez même la possibilité, pour ceux qui sont en Californie, au Panama, autant pour moi, d'aller dans les locaux de Cash Forest Group sur place, travailler, il y a des, des, des, des free, des showrooms, euh, c'est tellement beau. Donc voilà, chose vous encourage vivement. Donc vous pouvez voir les différents bonus que vous gagnez et les pourcentages de chacun, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Donc voilà, euh, j'espère que vous allez euh, vraiment vous intéresser à cette opportunité. Je vous encourage, hein. Moi, Moi, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai dit, j'ai mis mes 5, 000, mes 5 000 gros dollars. Donc, le parcours, il est encore long. Alors que là, j'ai déjà gagné jusqu'à 4000 dollars. Euh, presque le 100%, alors que là, je ne suis même pas encore à 100%. Donc, c'est tellement euh, délitré. Vous voyez, je suis à 57% là. Voilà. Donc, c'est très, très, très, euh, je dirais quoi. En fait, je vais couper court. Euh, je vous encourage vivement à regarder cette opportunité de prêt. Euh, N'hésitez pas, je vous encourage vraiment à vous pencher vers des plateformes fiables. Je ne dis pas de ne pas investir, mais je dis de savoir où investir. Voilà, donc, on se dit à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker de partager. A très bientôt. Ciao, ciao